Joyeux anniversaire J'ai un peu de la peine quand même mon gâteau d'anniversaire Vous <rire> trouvez pas euh... Hello tout le monde J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour euh, la vidéo de l'ego, hein, une vidéo qui va parler de moi. Mais j'ai le droit, c'est bientôt mon anniversaire, ok À l'heure où je vais poster cette vidéo, et eh bien le lendemain, donc le 10 février, ce sera mon anniversaire. C'est très original. De faire une vidéo 23 faits sur moi, pour mes 23 ans. Et n'hésitez pas à vous, en commentaire, à me donner un fait sur vous. Parce que euh, quand je vous croise dans la rue ou quoi, c'est là que je me rends compte qu'en fait vous connaissez beaucoup de choses sur moi. Mais je ne sais rien de vous et je suis vraiment curieuse. Bref, trêve de blabla et... C'est parti pour la, la vidéo, vidéo. l'ego Et pas les jouets, les Lego. Bon premier fait ça c'est vraiment le B.A.B.A. pour ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne Coucou s'il y a des nouveaux Je m'appelle Margot A U X à la fin Je suis en L3 de psychologie et de base je suis Rennaise Et pour l'instant j'habite Besançon mais ce n'est que provisoire Ne me demandez pas pourquoi ça serait remuer un couteau dans une plaie ok Deuxième chose je sais qu'en ce moment sur les réseaux etc on parle beaucoup des signes astrologiques Donc personnellement je suis verso ascendant lion Ça ne me représente absolument pas ces signes là Enfin vraiment tellement pas moi quand je vois la description Extraverti et enjoué vous ne passez jamais inaperçu, je sais, tu le dis. Vous êtes ce qu'on appelle un original. <rire> L'humour. Ah, il y en a qui disent que je suis drôle quand même, vous voyez La communication et le raffinement. Nope. Vous êtes un bon vivant, vous aimez profiter des plaisirs de la vie et mener votre existence dans la joie. Oui, je pense comme beaucoup d'êtres humains, en fait. Ça, c'est un truc qu'on a vu en psycho, c'est genre, tu vois, les phrases générales comme ça, la grande majorité des gens vont se reconnaître, donc forcément... Ah Le verso ascendant lion et l'amour. Oh, dis-moi tout, mon petit. Le verso ascendant lion a bien souvent un parcours affectif relativement compliqué. Voilà, ça y je suis énervée, je vais même pas dire le reste. Alors, on pourrait croire que je suis team chat, même si je ne vois pas vraiment pourquoi on pourrait croire ça, hein. Mais de base pas du tout, de base moi je n'aime pas les chats même. Je sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais moi je suis team chien, genre vraiment et mon rêve oh, c'est d'adopter un golden retriever. Mais bon, on n'y est pas, c'est de l'argent, c'est du temps que je n'ai pas, du terrain également et puis surtout que je pense qu'en fait quand je serai prête à adopter, c'est chien à refuge donc tant pis pour la race, tu vois. Et non de base, je suis pas team chat, je suis team chien. Et ben bah tiens, mon métier de rêve depuis toute petite, c'était d'être vétérinaire. Bah en fait, j'ai jamais été prise en prépa. Puis après je me suis dit avec le recul, que je n'y serais jamais arrivée, que ce soit pour les études qui sont longues et dures. Je pense qu'il y a des trucs que j'aurais jamais été capable, genre faire les opérations. Pire encore, euthanasier des petites bêtes, même si je sais que c'est pour leur bien. Je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout aller en boîte, je préfère largement soit aller en bar, soit une petite soirée posée à l'appart. Et souvent, j'ai l'impression d'être un ovni quand je dis ça. Genre, tout le monde a eu sa période boîte de nuit et tout. Pas la musique, j'aime pas. L'alcool, c'est cher, il fait chaud, il y a trop de gens, j'aime pas les êtres humains. En fait mon vrai problème c'est que j'aime pas les, les gens, c'est en fait. tout Je suis une asociale Je n'aime pas et surtout je n'arrive pas à me projeter Je suis le genre de meuf à vivre au jour le jour Parce que je me dis, euh, on sait jamais en fait ce qui peut se passer La vie, euh, tu vois, c'est rempli d'imprévus Donc j'aime pas faire des projets qui se concrétisent pas Donc je ne me projette pas, comme ça c'est plus simple Sauf quand j'ai pas le choix, genre les études, euh, ma future vie professionnelle ah Pardon ah Vous voyez, dès que j'entends, je suis pas bien Ah alors ça, putain non, je déteste, mais alors je déteste, je déteste le mot croûte. En fait moi quand je dis ce mot, déjà je le trouve moche, et quand je le prononce, tu vois je vois une plaie béante de pu, dégueulasse, avec des bouts de croûte que t'arraches. Non je suis désolée hein, pour l'image, mais vous savez j'ai fait un bac S et un terminal en S en SVT, il y a de la géologie à chaque cours, il disait je ne sais combien de fois le mot croûte terrestre ou croûte euh, océanique. Je suis archi solitaire et à la fois pas du tout. Du coup, je sais pas si je suis solitaire ou pas. Parce qu'en fait, j'ai toujours besoin de mes moments seuls. Ça me prend en général comme une envie de chez. J'ai besoin d'être seule, donc je m'isole. C'est ça qui me fait dire que c'est pas normal. C'est que des fois, quand je parle à des gens, ils sont là. Moi, je peux pas aller au ciné toute seule. J'aime pas faire du shopping toute seule. J'aime pas aller me poser en terrasse toute seule. Moi, j'adore. T'es dans tes pensées. T'es pas obligé de parler. En fait, je passe vraiment pour une insociable dans cette vidéo. <rire> j'adore être seule. Je pense qu'il y en aura beaucoup comme moi, mais j'adore conduire vraiment c'est une passion moi j'adore ça t'es bien t'es dans ta caisse avec ta musique en général moi je suis un peu une kéké tu vois je mets la musique un peu fort et en vrai dès que je dois prendre ma voiture je suis trop contente et ma voiture c'est mon bébé vraiment c'est ma titine c'est mon bébé genre c'est mon précieux quoi je peux pas raconter ça mais pourquoi j'ai mis ça dans ma vie je n'ai pris qu'une seule cuite qui a été assez tardive comparé à la moyenne puisque je devais avoir 19 ans ça m'a traumatisé heureusement j'étais avec un pote qui s'est très bien occupé de moi mais je me suis retrouvée à dégueuler dans le premier truc qu'il a trouvé parce qu'il n'avait pas de bassine c'est à dire un wok je peux te dire que j'en utilise plus depuis des walks. De toute façon, sans alcool, la fête, elle est plus folle. Vraiment, euh, ce soir-là, ça a pris tout son sens. <rire> Une de mes peurs... Je sais, il y en a qui adorent, mais j'ai extrêmement peur de l'orage. Dès qu'il y a de l'orage, que ça commence à gronder, je suis en PLS total. Quand il y a de l'orage, tu te rends compte que la nature, elle est putain de puissante, elle. J'ai appris à nager vers 19-20 ans. Et encore, quand je vous dis que je sais nager, je nage comme, comme une huître. Non, même une huître nage mieux que moi, je pense. Alors ça, je n'arrive pas à comprendre, mais c'est le truc qui ressort quand j'en parle, genre, avec ma famille, mes des potes et tout. Un de mes plus gros défauts, paraît-il. <rire> j'en ai bien d'autres, hein. Mais un de mes plus gros défauts, c'est que je laisse traîner mes tasses de thé partout. Je peux vous jurer que je me suis déjà engueulée, je ne sais combien de fois, avec mon père, ma mère, mon frère, et en fait, tous les gens avec qui j'ai vécu un temps soit peu, juste à cause de ça. Je, et j'ai cette manie, c'est terrible. C'est pas si chiant. Ça va, je finis par les ranger, c'est juste que toute la journée, oui, tu trouves des tasses de thé un peu partout. Au collège-lycée, mes crushs, c'était genre Dylan O'Brien, Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper, le, euh, Scott dans, dans Teen Wolf. Et bah aujourd'hui, euh, vraiment, mon plus gros crush, c'est euh, Tom List. Ah mais croyez pas, hein, vous, vous pensez que c'est pourquoi que j'adore la série Lucifer Ouais. Je déteste le fromage. Les seuls que j'aime, c'est la vache qui rit et la tartiflette. Et le gruyère fondu. Je déteste le fromage, je ne comprends pas. Mes talents cachés, quoique pas si cachés que ça, finalement, si vous me connaissez bien. Je sais loucher d'un œil, bien sûr. Gonfler mes narines. Et le meilleur pour la fin, je sais bien sûr roter sur commande. Ce sont des talents cachés. J'ai pas dit que c'était utile. Mais ça, mais je, je crois que je vous ai jamais raconté ça. Mais j'ai parfois, alors c'est pas souvent du tout, hein, mais des crises de somnambulisme. J'ai fait genre mes premières crises quand j'étais toute petite et mes parents ils comprenaient pas. Genre je m'étais fait engueuler parce que j'étais debout très tard. En enfin, fait je disais à ma mère, maman je dormais pourquoi tu me réveilles Une de mes dernières crises du moins dans mes souvenirs parce que bon, il y a eu une période en fait pendant genre 3-4 nuits j'entendais à chaque fois dans la nuit euh, sonner, tu vois la sonnette de la porte d'entrée. La sonnette que j'entendais me réveillait donc je comprenais pas. Il y a eu une nuit j'ai entendu sonner et je me suis dit putain, je me rappelle que je me suis dit ça ah, putain c'est le fa... Acteur, faut que j'aille l'ouvrir il m'apporte un colis Donc je cours je cours je cours Mais moi dans ma tête il faisait jour tu vois c'était le matin machin J'ouvre la porte d'entrée et là j'entends mon père derrière moi qui me dit qu'est-ce que tu fous Et là en fait je reprends conscience je pense complètement je vois qu'il fait nuit noire parce que j'avais ouvert la porte d'entrée hein très flippant hein je me retourne et je me rappelle que j'ai dit à mon père bah papa j'ouvre au facteur. Mon père m'a regardé il m'a dit il est trois heures du mat j'ai fait je vais me recoucher. Et alors ce qui était fou parce que mon père m'a dit le lendemain c'est incroyable parce que t'es descendu en courant mais t'as allumé aucune lumière. De toute façon bon, la nuit en plus je parle enfin je fais des trucs très bizarres la nuit. Alors ça c'était un énorme sujet de dispute euh... Avec mon père, il a fait un selfie avec Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine groupe dont je suis fan, tu vois. Un jour j'étais en cours en amphi, mon SMS il me fait hey, « Eh regarde !» il avait un selfie avec Nicolas Sirkis. Mais dans un truc improbable en plus, hein. je suis extrêmement jalouse. Je vais vous la mettre, mais je vais flouter la tête de mon père. Mais du coup c'est pas un service pour Nicolas Sirkis parce que c'est vrai qu'il a pas une tête de ouf là-dessus. Hein. Alors ça mais putain ça me sou. <rire> Presque toutes les personnes de mon entourage, toutes les personnes que je connais m'ont dit Au premier abord, t'as l'air hyper hautaine et froide J'ai l'inverse de ma personne, je suis un petit sucre Mais en plus euh, les gens ils confondent, hein. c'est pas que je suis hautaine et froide, hein, c'est que je suis timide C'est pas pareil, je suis extrêmement timide alors arrêtez euh. J'ai fait 50 baskets, ça ne se voit pas parce qu'aujourd'hui je pense que je ne serai même plus dribbler avec un ballon Et je me suis fait une entorse à la cheville et depuis elle craque tout le temps Attendez, faut, faut, faut que je vous la fasse craquer Je vous mets juste près de mon micro, attendez voilà, elle craque tout le temps, depuis mon entorse. C'est intéressant ou pas que plus des ou quoi J'ai tenté, hein, j'ai tenté, vraiment, et je n'ai pas aimé Game of Thrones, Stranger Things, La Casa des Papels, Breaking Bad, Pixie Blinders, et sûrement encore plein d'autres, mais je pense que vous avez tous déjà euh, soit quitté la vidéo, soit vous êtes carrément des abonnés de ma chaîne, vous m'avez bloqué. Je ne peux pas... Et pour ça, je suis en train de vous dire que 23 piges, mais je ne peux pas dormir sans doudou. Là, j'ai ramené que ma bouillotte ici qui fait peluche en même temps, mais mon stitch me manque terriblement. Quand j'avais genre, je sais plus, j'avais 15 ou 16 ans, il y avait le casting de The Voice, j'ai envoyé une vidéo. Alors, est-ce que je, me... je suis sadomaso et je vous mets un petit extrait Tout petit extrait. Et le pire, vous savez quoi, c'est qu'ils m'ont répondu. Ils m'ont renvoyé un mail pour nous dire « Est-ce que vous pouvez nous envoyer plein d'autres vidéos, s'il vous plaît ?» Parce que vous savez, il y a plein d'étapes. Je ne leur ai jamais répondu. Et j'avais raison Je n'aurais jamais eu le niveau Mais quelle était cette idée d'envoyer une vidéo Ouais, hein, maintenant, aujourd'hui, j'ai compris que c'est un loisir, que qu'il faut du talent pour aller dans ce genre de trucs. Voilà tout le monde pour ces 23 faits sur moi. N'hésitez pas encore une fois à vous à me donner un fait sur vous en commentaire. Je vais lire tout ça et euh, des petites hontes aussi, hein, surtout hein, si vous pouvez. Hein, parce que bon, moi je me livre beaucoup à vous, mais euh, vous, faites pas d'efforts. Hein. C'était la petite vidéo de l'ego, j'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao